Comment on a Ligue raison de les battu. observer, Tiens. et aujourd'hui c'est pas parce que... Importantissime qui les attend au niveau du prestige et au niveau comptable. On est d'accord. En Ligue 1, donc on crée et... l'alerte au sein du Paris Saint-Germain par rapport à ce match de Bruges, mais la forme en Ligue 1... Quand, quand je vous ai dit, Geoffroy, quand j'ai posé la question à, à Abid... Pour euh, le PSG qui n'a pas encore convaincu dans le jeu depuis le début de la saison... Et, et Lionel Messi sans Neymar, euh... là encore... Que forcément on regarde les images, on scrute un petit peu tous les comportements, mais la soirée va être juste exceptionnelle. On, on est chanceux Pour instant. l'instant. Eh bien, eh, écoutez, on va continuer de dérouler les, les clés. les Donc je pense que ce soir, le Paris Saint-Germain est prêt. Comme peut l'être Manchester City, on va vivre une, une grande soirée. sur les sorties de balles après c'est un rapport de force qui va s'installer est ce que l'une des deux équipes va se situer en bloc bas pour procéder sur de la transition rapide je suis pas sûr je pense que l'enjeu pour les deux coachs c'est de maîtriser ce match d'essayer de gagner le rapport de force plus de précaution parce qu'il ne pourra pas engager ses deux latéraux justement dans ce pressing dans ce marquage préventif il devra en garder un avec les centres. simplement bouillant, le Parc des Princes ce soir, les 48 000 supporters du Paris Lionel Messi, Manchester City, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino, ça va être très très... sur un de ses premiers ballons l'italien Neymar, avec Bappé dans l'axe. Le contre favorable oui, Pas de hors-jeu pour euh, Kylian Bappé, le centre, c'était pour Neymar. Game à mort fait exploser le Parc des Princes après seulement... 7 minutes de jeu sur sa première occasion. Paris mène 1-0 Idriss Sagaï qui est dans tous les bons cours en ce moment du Paris Saint-Germain. Buteur face à Montpellier, il l'est encore face à Manchester City. On était en train de parler avec Dominique Armand, justement des positions larges. C'est un ballon qui est trouvé sur le côté dans un premier temps pour créer le premier décalage. Ensuite, le centre en retrait. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur défensive. Là, à ce moment-là, et derrière. Superbe, superbe cette sortie de balle de l'Italien, avantage laissé par euh, l'arbitre et faute maintenant sur Léo Messi, voilà à quoi sert Marco Vera, parisien sur les deuxièmes ballons, sur ses récupérations, sur cette passe, Bappé dans la surface, il a été contré, Neymar. Ce qui est très intéressant Paul c'est que à tout moment le rapport de force avec des équipes, on l'a dit le contre-pressing en ce moment est du côté des, des parisiens, les joueurs de City qui ont beaucoup de mal à, à Rose. pressing en ce moment. De... Bappé et Neymar a fait couler beaucoup d'angle. Bien joué Neymar qui tente un joli dribble. Ballon récupéré ensuite. Alors c'est magnifique, hein. ce geste est magnifique. On va pas s'en plaindre encore. La pression des citizens. Verratti. et la faute. Là c'était efficace pour Marco Verratti. Rodri qui a récupéré le ballon, pas pour longtemps. Bappé. Messi. L'italien qui a gagné son duel, qui a pu servir Messi, l'appel de Neymar, Cal Walker juste devant le PMB, le compte parisien qui peut s'organiser avec la vitesse de Bappé. Et premier carton de la partie pour Cancelo pour avoir coupé ce contre. On Absolument. Posé, on se posait beaucoup de questions après le match de Bruges, mais là c'est une complicité naissante. Mais oui, pour l'instant, les positions larges, surtout côté droit là-bas avec Messi et Akimi, pose. Pas rentré et ça joue, mais quelle énorme occasion pour les citizens de l'autre côté maintenant avec Ganagay. mais Je pense que Kylian Mbappé aurait bien aimé être... Mais Il s'en met en jeu, pas signalé, le Français. Si, ça y est, Kylian ça y est. Mbappé, si ça y est. Alors qu'il avait servi Léo Messi, mais il était effectué. Ouais, bien joué, bien joué Léo Messi d'avoir trouvé Nuno Mendes. Oui, ouais. 0-0. Et Pep Guardiola est... Pour Kylian Mbappé qui va plus vite, qui va très très vite le retrait pour Herrera Ederson sur la trajectoire de la frappe de l'Espagnol. L'ouverture de Cancelo. Ça joue vite, ça joue vite et baffé déjà dans la surface de City. Le centre C'était pour Marquinhos, un petit peu court. Ils sont en train de mettre le feu, les Parisiens, à 7 minutes de la fin de cette première période. On est surtout dans un match avec... ce que vous disiez, Habib. Vous avez vu, Verratti, il a dit non, non, on relance pas. quoi. Verratti, Neymar. Le décalage vers Léo Messi, plein axe. Messi accroché par Walker, la faute sera pour l'Argentin. Gana Gaye, Gay, encore Bappé, bien joué pour les Parisiens. Le petit dribble derrière la jambe d'appui pour Bappé avec Neymar maintenant. La bonne passe du Brésilien pour Bappé. Et des... Les deux équipes, on a vu du spectacle, les Parisiens ont réussi à... Hein. Les voilà, les voilà les Parisiens pour cette deuxième période, pour ces 45 prochaines minutes où le Paris Saint-Germain doit continuer. Doit réussir à garder cet avantage car c'est important et on a Messi en position de meneur de jeu, l'Argentin avec son pote Neymar, Ganag est bien sorti, Bappé, oh oui Bappé bien joué, qui a fait tomber Kai Walker, Ganagay, le 1-2 avec Messi, Verratti, j'irais, il <rire> a rien de péjot bien hein, joué, Messi. bien joué, Neymar qui a été bougé lui par un vrai... Et Messi qui est retrouvé ensuite, le bon contrôle de Léo Messi qui a fait la différence pour une des premières fois de la partie, qui recherchait verati PSG. Mais le problème va exister tout le match hein, si euh, malheureusement les milieux de terrain Orléans n'arrivent pas à glisser là. Un Adrissa Gueye qui se projette. L'arbitre qui laisse encore jouer, ça profite au Paris Saint-Germain. je ne serais pas surpris de voir filtrer. Ah, aux abords de la surface côté Citizen ça joue et Neymar peut prendre de la vitesse et essayer de trouver Kylian Mbappé. Gay Retrouve Neymar, c'est bien joué, le contrôle est bon. Il est bon ce contrôle pour Neymar. La balle de break pour le PSG. Neymar qui a oublié Mbappé au deuxième poteau, qui a frappé dans un angle quasi impossible. Oui, je pense qu'il a dans l'idée... Bien joué Neymar d'être revenu et il oui, Le coup de Bappé, le centre ensuite, Cancelo qui prolonge le ballon en corner pour le Paris Saint-Germain, ça faisait longtemps que Paris n'avait pas eu un corner, un coup de pied arrêté à jouer dans la mouette Avec Léo Messi sur son pied gauche. là. Virable, hein. Ouais, ça devient pour très les... très chaud, très très chaud Parisien. pour les Parisiens, il va falloir se donner un petit peu d'air, récupérer un peu d'oxygène, l'appel du Portugais. Neymar qui cette fois-ci a choisi Mbappé le 1-2 entre le Brésilien et le Français, la bonne sortie de la porte. Un bon poids joué pour les Parisiens. Messi qui va s'appuyer sur Mbappé. Messi, Messi, Messi Léo Messi, l'éclair du génie est arrivé Léo Messi inscrit un but, absolument délicieux. Son premier avec le Paris Saint-Germain. paris mène 2-0, merci Messi Forcément que ça soit au Barça, que ça soit avec l'équipe d'Argentine et que ça soit maintenant avec le Paris Saint-Germain, dans 90 minutes, on a toujours un éclair de génie de ce monsieur, de ce garçon, de ce phénomène, Lionel Messi. Surtout, vous allez voir dans cette action... Il y a deux choses. C'est d'œuvre argentin, inscrit son premier but avec le Paris Saint-Germain. Ouais, même si on a vu un. Hein, hein. Bien joué, att attention, parce que Mbappé essaye d'enchaîner. Les pieds droits de Mbappé, pas de faute dans la surface de Réveilleux. Juste après le but marqué par la nouvelle idole du parc, Léo Messi. Bien joué le relais. Il fait mouche. Il ne lui a fallu qu'un tir, donc, aujourd'hui. de Jésus sur l'Argentin qui restait au sol Il dit que ces deux hommes essayaient d'entretenir au début de la rencontre, on l'a vu aussi sur cette action-là alors que l'Argentin a encore été touché dans un duel cette fois-ci c'est au bras, encore un compte peut-être pour le PSG Neymar, Kylian Mbappé Neymar et Messi pour essayer de mettre à mal la défense de City, retour d'Emeric Laporte à l'entrée de la surface de réparation, Neymar, le 1-2, c'est bien fait, c'était pour Mbappé. Ils se sont trouvés, ils avaient enchaîné et ils ont bien failli mettre City à mal. Oui, ils avaient connecté et surtout Neymar. Parisiens de ne pas encaisser de but ce soir. va ouais, bien joué Neymar. Ça, ça va faire du bien aussi aux Parisiens de garder ce ballon et d'obtenir cette faute-là. Euh, coup franc. Alors, les aussi qui est en position de... Journée de Ligue des Champions, Messi et Paris ont fait tomber City. Tellement pur Lionel Messi je dirais avec ce relais avec Kylian en ...match face à un grand adversaire au Parc des Princes qui a été énorme. Oui, ils ont été énormes et surtout comme l'a dit Dominique Armand, on n'a jamais senti, ou en tout cas très peu de fois dans ce match, que cette équipe... Samir Nasri et Gauthier Kunzman pour voir tout ce qu'il s'est passé après ce grand match et après son premier but.